Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du jade. Alors quand je pense au jade, ben, je pense de suite à la Chine, aux empereurs. Mais alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pierre Alors déjà on sait que le jade il est vert, hein, parce que c'est comme ça qu'on le connaît le plus. Euh, mais en fait cette pierre n'est pas que verte. Elle peut être blanche, on voit d'ailleurs là qu'il y a pas mal de, de blanc en plus elle peut être vert-bleu, elle peut être rose, elle peut même être noire, on peut en trouver des noirs. Alors il faut savoir que le jade, il est connu depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Les hommes préhistoriques euh, en faisaient des outils. Bien plus tard, des espagnols qui se trouvent en Amérique centrale trouvent une pierre verte donc le jade sans savoir que c'était du jade que les indiens eux décrivaient comme étant une pierre qui, qui guérit les maux des reins euh, en fait c'était la jade néphrite, mais ça on parlera de tout ça tout à l'heure et lui donne le nom de piedra de irada donc euh, pierre du flanc et irada deviendra jade euh, le jade était connu comme une seule pierre en fait elle était connue depuis la nuit des temps, mais elle n'était pas différenciée. Et pourtant, il existe deux styles, on va dire, de jade. Le jade néphrite et le jade jadéite. Et en fait, alors il y a Alexis Damour, euh, c'est un minéralogiste français. En 1863, il constate qu'en fait, il existe deux sortes de jade. Il donne alors le nom de jadéite et de néphrite. Celle qui était connue depuis toujours, c'était la néphrite, la jadéite en fait. En fait, les deux, mais elles étaient, elles étaient pour tout le monde, c'était les mêmes. Euh, en fait, elles sont très proches, mais elles ont des compositions un petit peu différentes. Et le jade jadeïte est plus cher, euh, donc plus rare. En Chine, le jade, c'était la pierre donc des empereurs, c'est le symbole de la richesse, de la réussite, du pouvoir absolu. Euh, D'ailleurs, les Chinois plaçaient dans la bouche des défunts une, une jade en forme, qui était taillée en forme de cigale, qui était le symbole de la vie éternelle et de la résurrection dans l'au-delà. Alors, la jade, c'est une pierre qui est assez dure, elle est entre 6 et 7 sur l'échelle de mots, alors 6 pour la néphrite et 7 pour la jadéite. Euh, donc voilà, elle est assez, assez résistante assez dure, pour les gisements euh, alors la jadéite on la trouve surtout en Birmanie au Japon, en Russie aux états unis et même dans les Alpes alors plutôt côté italien et la néphrite, elle, donc elle est beaucoup plus répandue c'est pour ça qu'elle est moins chère et que c'était celle qu'on utilisait le plus avant on la trouve en Chine, en Russie, Nouvelle-Zélande Canada, Australie, Brésil etc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'endroits de gisements donc les deux pierres, en fait, elles ont les mêmes propriétés. Si ce n'est que la jade néphrite, elle a des propriétés physiques supplémentaires en ce qui concerne les problèmes rénaux et les problèmes urinaires. Donc la jade est connue pour euh, bah, ses vertus pour la peau, pour les migraines, les vertiges, et pour la jade néphrite, comme on l'a dit, pour les problèmes rénaux et urinaires. Dans les planches de Sophie, euh, vous retrouvez le jade sur les cartes euh, calculs rénaux, Cystite, énurésie, donc ça c'est tout ce qui est euh, problème euh, régulateur rénal, enfin le côté régulateur rénal et, et urinaire. Vous avez aussi sur les cartes zona, herpes, voilà, donc là c'est le côté problème cutané, et sur vertige pour son côté stabilisateur. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager pour faire voyager cette vidéo. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao